Voilà, on a bonnes, on a bon mais Bonsoir à toutes et tous, je propose de, de, de dire un mot et puis euh, il y aura Isca qui dira aussi euh, un mot sur cet événement qui nous rassemble ce soir, je remercie la Casa d'Espagne de nous avoir ouvert ses portes, on est dans un lieu symbolique important, pour Toulouse, pour les Espagnols de Toulouse. Et Toulouse, c'est la capitale de l'exil républicain euh, en France. Et c'est depuis toujours une ville mobilisée aux côtés des Espagnols qui ont combattu le, le franquisme. Et aujourd'hui, je suis très content, moi, comme secrétaire départemental du Parti communiste français, comme dirigeant national du Parti communiste français, euh, d'être présent avec vous pour déposer une gerbe, pour euh, saluer le combat, des républicains espagnols. Euh, cette structure rappelle aussi ce combat et puis l'exil qui, qui a eu lieu. Euh, la Casa d'Espagne est un des parcours de la mémoire qui a été euh, institué euh, sur Toulouse et pour les communistes euh, français, pour les élus communistes du département, de la région, euh, de la ville, pour nos militants et militantes, ce combat il est toujours d'actualité. Nous l'avions dit euh, au Parti communiste d'Espagne, à Escada Unida, euh, Toulouse et votre ville aussi, je le dis, euh, ici euh, de manière forte, et nous sommes disposés à ce que toute initiative euh, soit organisée par nos formations politiques euh, euh, à l'avenir. Et bien sûr, Toulouse portera haut et fort les valeurs de solidarité et de tolérance, parce que dans un moment où l'extrême droite progresse euh, en France, en Espagne, en Europe dans le monde, où l'Europe prenait à nouveau la guerre, et des euh, centaines de de migrants. Il faut se rappeler que nous avons su ici accueillir 500 000 réfugiés espagnols en quelques jours. L'État français a mal accueilli ces réfugiés avec des camps, mais par contre la population toulousaine a su accueillir de manière importante ces réfugiés, puisque parfois, au coin d'une rue, des toulousaines et toulousaines proposaient à des familles de venir chez eux, chez elles. Et donc il y a eu beaucoup de solidarité. Et cette solidarité, il faut qu'on la continue. Donc voilà, merci encore pour votre présence. Et puis demain, 21 janvier, nous avons un colloque important sur la loi...